Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous proposé par Mooncard, Mooncard la solution qui permet de faciliter la vie des salariés et qui surtout leur permet de transformer leurs dépenses en voyage. Euh, ce nouveau rendez-vous nous permet d'inviter, de convier, j'allais dire d'embarquer des personnalités qui partagent avec nous les mêmes valeurs, le même ADN et puis surtout la même passion pour l'humain et pour le voyage parce que voyager ça compte. Notre premier invité c'est Cyril de Montgolfier, le président directeur général de euh, Grâce à Voix Willis Tower Watson. Cyril de Montgolfier, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors je précise à, à, à toutes celles et tous ceux qui nous suivent que euh, cette interview euh, est axée sur euh, trois chiffres, un premier chiffre sur l Deuxième chiffre sur l'humain, on sait que c'est une valeur très importante pour votre entreprise. Et puis troisième chiffre un petit peu plus personnel. Alors on, on va commencer avec, avec ce premier chiffre que vous avez choisi et qui en fait souligne les, les, les valeurs et, et caractérise l'ADN de grâce à voir Willis Tower Watson. C'est 2500, j'allais dire chiffre engagement. Alors 2500 parce que 2500 collaborateurs répartis partout en France sur 35 sites au service de 20 000 clients. J'aurais pu dire 20 000 parce que finalement les 2500, ils sont au service des 20 000. Et ces 20 000 clients, que disent-ils de, de ces 2500 collaborateurs Ils disent deux choses. D'abord, ils sont super professionnels, ils sont des vrais experts. Deuxième chose, ils sont là. Ils sont proches, ils font preuve d'empathie. Ils sont là à notre service. C'est pour ça que j'ai retenu ce chiffre de 2500. On voit qu'il y a une, une, une vraie bienveillance et, et quand on parle aujourd'hui de cette expérience client, cette expérience assurée, euh, c'est important d'avoir des, des hommes et des femmes qui sont euh, euh, caractérisés, j'allais dire, par leur qualité d'écoute. Hein. C'est essentiel et c'est tout particulièrement essentiel dans cette période de crise où il y a forcément beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Beaucoup de risques à surmonter, c'est le propre de cette, de cette crise. Et le fait de savoir que le spécialiste du risque est disponible, est là, juste à côté, c'est simplement clé. Et je trouve qu'il y a aussi une valeur qui vous caractérise, c'est l'humilité, parce que n'oublions pas que vous êtes leader. Hein on est leader. Leader, ça ne veut pas dire arrogant, c'est toujours le risque. Donc il faut savoir au contraire s'appuyer sur l'humilité. En tout cas, leader, un du courtage et du conseil en risque d'entreprise en France. Et vous vous engagez aux côtés de Mooncard, Cyril de Montgolfier Oui, et je veux dire, ça va vraiment avec notre ADN. Ça va avec notre ADN pour plusieurs raisons. La première, c'est d'accompagner des startups, d'accompagner des projets et on a retrouvé avec Mooncard d'abord le même ADN, la même philosophie, la même façon d'adresser le besoin de nos clients et donc de leurs clients. Ça a vraiment été important pour nous d'accompagner ce projet et de proposer à nos clients les services que Mooncard peut apporter et notamment avec Mooncard X depuis maintenant 4 ans parce qu'on voit une vraie valeur ajoutée pour nos propres clients. Donc finalement c'est très naturel. Et c'est vrai qu'il euh, y a ce rôle de conseil qui est important et dans lequel vous vous êtes retrouvé avec Mooncard. On s'y est retrouvé parce que finalement, nous, notre métier, c'est d'accompagner le risque. On accompagne le risque dans tout ce qu'il veut dire, donc euh, dans la prévention du risque, dans la compréhension du risque, dans la valorisation du risque, dans le placement du risque, et c'est bien ça le métier du courtier, de placer le risque du client, et finalement d'être au service du client. Et là, Mooncard est exactement ce qu'on peut trouver de complémentaire. Et là, le lien se fait. C'est-à-dire que le client, il a un certain nombre de complexités internes, bah, Mooncard lui facilite la vie. Oui, c'est ça. C'est supprimer ces fameuses tâches chronophages et sans réelle valeur ajoutée. En tout cas, sans valeur ajoutée déterminée, c'est absolument certain. On est bien d'accord. Deuxième chiffre, toujours avec notre invité Cyril Le Montgolfier, président-directeur général avec nous de grâce à voix Willis Tower Watson. C'est un chiffre au euh, combien important pour vous euh, dans les valeurs que vous promouvez, euh, le bien-être, le développement des collaboratrices et collaborateurs, c'est le chiffre 3, 3 liens au travail. 3 parce que euh, on a beaucoup réfléchi sur la qualité de vie au travail. Et vous savez bien ce que ça veut dire pour Mooncard. 3 c'est le point pour nous optimal de télétravail versus travail sur site. Le bon équilibre, j'allais dire. Le bon équilibre, exactement. Alors comment on est arrivé à ce chiffre 3 Depuis le mois de juin de l'année dernière, on a écouté les collaborateurs. D'abord, on les a écoutés en faisant une grande enquête au plan mondial, en leur demandant comment s'était passé le premier confinement, en laissant beaucoup de champs ouverts pour qu'ils puissent mettre des mots, des phrases. Et après, on a fait des groupes de travail avec des collaborateurs, une dizaine, pour les faire parler et pour trouver quel était le bon point d'équilibre entre le zéro télétravail, le 100% télétravail. Ma conviction est que ni l'un ni l'autre n'est souhaitable. Oui, il faut positionner le curseur. Il faut trouver le, le, le bon curseur, exactement. Alors, 3 c'est ce qu'on a trouvé comme étant le chiffre maximum, le nombre de jours maximum de télétravail par semaine. Et ce maximum, il est important parce que ça peut être zéro, ça peut être 1 ça peut être 2 ça peut être trois. Il faut garder des plages sur site, très important pour faire vivre l'entreprise. – la à socialisation. Hein, – ouais. Exactement. Mais il faut aussi écouter les problématiques personnelles des collaborateurs. Et jamais on n'a vu une telle porosité entre les problématiques personnelles des collaborateurs et les problématiques professionnelles. La même personne peut être avoir besoin d'être 5 jours par semaine sur site, une autre personne s'épanouir complètement en étant 100% en télétravail. Et donc c'est ce point d'équilibre qu'on a voulu trouver. On a réussi à embarquer avec nous tous les partenaires sociaux et tous ont signé avec nous cet accord au début de l'année qui nous permet, après la pandémie, d'aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Important d'accompagner les collaborateurs dans, dans cette adaptation. Il faut quelque chose de flexible, de fluide, euh, avec le rôle clé des managers aussi, évidemment. Hein. Alors le manager est, a un rôle déterminant d'accompagnement et puis pour faire vivre cette future organisation du travail. C'est d'autant plus important qu'on a bien vu, notamment dans les différents groupes de travail qu'on a animés, que c'était sur lui que pendant cette période de crise, reposait la plus grande difficulté. Comment je vais faire vivre mon équipe bien à sûr. distance Je n'ai pas été formé pour ça, je n'ai pas l'habitude de faire vivre une équipe à distance. Et donc on a bien vu qu'il y avait une véritable inquiétude des managers à faire vivre leur propre, leurs propres équipes. Donc on a mené depuis le début de l'année 2021 un cycle de formation de tous nos managers qui va prendre fin à la fin du mois de mai, justement pour leur donner les clés comment faire pour bien animer une équipe à distance ouais, Comment pas... manager à distance, c'est ça Exactement, et ce n'est pas parce qu'on est à distance que c'est moins bien ou mieux, c'est différent, et donc il faut avoir les clés. On pense que c'est un véritable levier de transformation et d'efficacité de l'entreprise, tout en gardant notre ADN fait d'empathie, de proximité, d'authenticité. Le troisième chiffre, c'est le dernier, euh, Cyril de Montgolfier, alors c'est un chiffre un peu plus, euh, un peu plus personnel. C'est notre odyssée qui continue avec vous avec euh, ce chiffre 6. J'allais dire 6 chiffres tribut. Oui, c'est vraiment chiffre tribu parce que 6, c'est euh, ma femme, mes quatre enfants et moi. Ouais. Et c'est beaucoup de souvenirs de voyages qu'on a fait euh, chaque année, ouais. euh, tous ensemble, depuis, euh, j'allais dire, la naissance de ma fille aînée et qu'on a renouvelé année après année avec euh, des points forts qui étaient tous les 5 ans un voyage plus exotique, plus lointain, plus mondial j'allais dire. Alors il y a une question qui me vient et qui vous vient à l'esprit, quels sont ceux qui sont marquants, emblématiques, iconiques de, de Cyril de Montgolfier et sa tribu et son club des 5 là Pour chaque voyage il y a eu des, des, des souvenirs forts, ouais. euh, ça a été le Mexique, ça a été Cuba à l'époque où Cuba était encore complètement fermé. Ouais. Euh, ça a été les plages de l'île Maurice, euh, mais ça a été aussi euh, le Périgord, euh, ça a été la montagne, euh, voilà, donc plein de beaux souvenirs. Un grand voyageur en somme. En tout cas, un grand voyageur familial. Voilà, partir avec sa tribu. Cyril Le Mongolfier était notre invité pour cette odyssée de Mooncard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Plaisir partagé. Prochain rendez-vous avec un, un, un nouvel invité qui nous parlera autour de trois chiffres de son entreprise, des hommes et des femmes qui la composent, et puis de sa vie personnelle. À très bientôt.